Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre le lundi 24 mai 2021. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour cette semaine du... à partir du lundi 24 mai 2021 Je vous fais un horoscope global comme j'aime bien le faire, en regardant les planètes, en regardant les inclinaisons pour chacun. Et puis à la fin, je vous raconterai un, un truc un peu technique parce que j'ai entendu vos retours, vous aimez bien. Donc bon, on partage, hein. C'est le but c'est qu'on apprenne tous. Plus on évolue, plus on sait de quoi on parle, plus c'est riche, plus c'est nourrissant pour tout le monde. Pour nous, pour vous, comme pour moi, c'est un écho. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette semaine le soleil, l'astre le, solaire, c'est lui qui nous éclaire, c'est lui qui à lui tout seul occupe plus euh, un truc genre 98% de la surface des planètes du système, donc il est énorme tout autour de lui, et puis il nous apporte la vie, la vitalité, l'assurance, la force, l'énergie, donc dès qu'il y a un rayon de soleil c'est des bonnes énergies, tout ça c'est de la lumière, hein, pour certains c'est de la vitamine D, mais en tout cas c'est bon pour le moral, bref, le soleil est en gémeaux, bon alors, comme d'habitude, il y a les gâtés. on va commencer par les gâtés, tant qu'à faire, qui reçoit au maximum, parce qu'il n'y a pas qu'une planète en gémeaux, il n'y a pas qu'une planète en gémeaux, il y a le soleil, principe de vitalité, Mercure, principe de communication, on vu l'a vu la dernière fois, la semaine dernière, il est très très très heureux dans ce signe, et il y a Vénus, ce qui colore notre vie affective, qui est aussi dans la même zone, donc j'ai trois planètes en gémeaux, Soleil, Mercure, Vénus. Donc, qu'est-ce que ça donne concrètement C'est une amalgame. Donc Je vais le, faire, je vais le traiter d'un coup, en quelque sorte. Il y a une amalgame entre l'assurance, la force, la lucidité solaire, la visibilité solaire, Important le Soleil. Ça nous permet, depuis ouf des millions d'années, de cibler quand il y a un rayon de lumière, pour quand on y voit clair, quand on voit loin, hein, on a un meilleur angle de vue d'ensemble. Mercure, la communication, la fluidité oratoire, faire passer le message, j'étais enfin, très attaché à une étude qui avait été faite par une association qui s'appelle les Mille Mots, mots, hein, les Mille Mots, dont l'objectif était avant tout de permettre à des, souvent à des jeunes de quartiers un peu moins favorisés d'acquérir au moins ad minima mille mots, qui permettait, on avait constaté un truc tout à fait étonnant, qui permettait de faire complètement redescendre le, la violence, la brutalité, parce que plus on parvient à s'exprimer avec lui plus tout est simple, plus on s'entend, plus on trouve des points de concorde. Mercure, c'est très très important, et Vénus, bien évidemment, la vie affective, le, les contacts, les liens, l'affect, l'émotion, l'amour, etc. Donc, j'ai ce pôle assez construit de ces trois planètes qui sont dans la même zone, tout simplement, hein. Soleil, Assurance, Mercure, Communication, Vénus, Affection. La vie est belle. Pour qui Parce que là, du coup, il y a les super gâtés, puis il y a ceux qui vont faire un peu attention. Les super gâtés, attention, on est parti. Mes Gémeaux, bon anniversaire, la conjonction en question, enfin la conjonction un peu large, mais les, dans la même zone, euh, est très, très, très productive pour vous. Mes Gémeaux, super, premier de la classe. Mes versos, autre signe d'air, période extrêmement intéressante et productive en matière de contact, d'échange, euh, de liens émotionnels potentiellement, là, il faut, euh, faut y aller, il hein, faut essayer de créer du lien. Et puis enfin, Vénus, le, le, donc touche. Le troisième signe d'air qui est représenté par ma balance, donc tous les signes d'air en fait sont hyper, hyper favorisés. Encore vous, vous allez me dire, mais c'est la période, c'est comme ça. Donc Gémeaux, Verso, Balance, voilà. Hein, rien à dire, si ce n'est que les énergies vous accompagnent de manière extrêmement productive, bienveillante, protectrice. Et puis, quand les planètes sont en gémeaux, elles forment des aspects aussi tout à fait protecteurs de ce qu'on appelle en signe d'amis. Hein, c'est la formule que j'utilise en écrivant l'horoscope de L. En signe ami, ça veut dire que les aspects sont bons. Euh, donc, c'est bon en quartier, ou c'est en gémeaux encore une fois, c'est bon pour mes béliers et pour mes lions. Donc, les cinq méga, méga gagnants cette semaine, je les refais dans l'ordre mes gémeaux, mes balances, mes versos, mes béliers, mes lions, vous cinq pff, voilà, hein, globalement le ciel ne vous veut que du bien c'est dit, après parce qu'il faut oublier personne, il y a toujours ce qui est, ça qui est il y a ça qui est oh. C'est tout à fait formidable avec les planètes, c'est qu'elles évoluent en permanence avec des vitesses, des cycles de rotation complètement différents. Et puis, il euh, n'y a jamais tout dans le, dans le, au même endroit. Donc, on va puiser pour chacun en fonction des éléments où, où les autres sont dispatchés. Là, on a vu le gros, gros morceau, c'était clair, mais il y a d'autres choses. Il y a également Mars. Moi, j'aime bien m'appuyer sur Mars quand je fais un horoscope parce que Mars, c'est la volonté, c'est l'action, c'est l'énergie, c'est... C'est cette force de décision, c'est je tranche, je décide, j'avance, j'agis, quoi. Voilà, toujours pareil. Mars, actuellement, il est en cancer. On sait que c'est une position en cancer où euh, son énergie peut être fluctuante. Pourquoi l'énergie est fluctuante en cancer Parce que c'est un signe qui est gouverné par la Lune. Et un signe qui est gouverné par la Lune va faire émerger deux notions. La notion des émotions qui remontent, euh, de façon plus probante, plus marquée, euh, plus perceptible en fait. En quel... hein, c'est tout, tout simplement ça. Et en même temps, c'est un signe qui varie en fonction de l'humeur. Hein. C'est ni bien ni pas bien, c'est comme ça. Les émotions étant plus affleurantes, l'humeur va être plus variable. Et le signe de la Lune est très rapide. Donc quand Mars, l'énergie est en cancer, il... nos amis qui ont Mars en cancer ont une force de volonté à à la fois affective mais rapide, mais ça peut redescendre tout aussi vite, c'est complètement variable en fonction des signes de la Lune. Donc en ce moment, mes signes d'eau, vous êtes gâtés, gâtés, qui gagne c'est quand même ça qui nous intéresse, euh, mes cancers, la pêche, hein, mes poissons, la pêche aussi, et mes scorpions, alors vous, l'énergie, hein, Mars malgré le fait qu'ils sont en cancer, donc un peu fluctuant, ils vous apporte par le jeu des aspects tout à fait protecteurs, la capacité à selon la formule consacrée, que j'aime tant à retrousser les manches, j'ai mis une chemise sur retrousser les manches, voilà, pour se, pour se prendre en main, pour se motiver, pour agir, pour euh, trouver des solutions à tout ce qui bloque, ce qui traîne, etc. Donc, les gâtés au niveau de l'action, je les refais de façon plus globale, les gâtés au niveau de l'action, mes cancers, mes poissons, mes scorpions. Et puis, par le jeu, encore une fois, des sextiles, des angles en signe amis. J'aime bien la formule, elle est heureuse. Hein. À partir du moment où les planètes sont en cancer, elles veulent du bien à mes taureaux et à mes vierges, 60 degrés des deux côtés. Ça, c'est l'ambiance de fond. Vous allez me dire... Il y en a une autre. Hein. Bon, je, je, je vais en parler encore pendant, je sais pas moins 60 jours à peu près, parce que c'est la durée, 75 jours, c'est la durée durant laquelle Jupiter, planète de la chance, chance, chance, positif, état d'esprit, je vous ai fait tout un allusion de ce que j'appelle l'état d'esprit positif et la façon d'appréhender la chance dans la vie, qui est voir le bon côté, être dans les clous, euh, être positif, envoyer des énergies optimistes, euh, faire des efforts, euh, cibler des objectifs précis, identifiables et accessibles. Ça, c'est vraiment une donnée fondamentale qu'on oublie trop souvent. La chance, c'est ça. Bref, Jupiter planète de la chance en ce moment, vous le savez, encore pendant deux mois, est en poisson. Et chez lui, très puissant Jupiter en poisson, protège mes poissons, protège mes scorpions, protège mes cancers, protège mes taureaux et protège mes capricornes. Mes capricornes, du coup, ils se retrouvent en troisième maison solaire. Pour vous, mes capricornes, dont je n'ai pas beaucoup parlé, ce qui pourrait être intéressant en ce moment, c'est de renouer des liens. Euh, sur le plan relationnel, humain et affectif, sortir des mécanismes un peu trop parfois envahissants euh, du, du travail, des contraintes dans lesquelles vous êtes des super soeurs, euh, efficaces entre sur vous. Moi, j'adore les Capricornes au niveau boulot, je les adore. Ils sont méga fiables. Je leur confie euh, les clés du coffre de la bagnole, les comptes. Moi, vraiment, je les dans le Capricorne au niveau sérieux et fiabilité, mais parfois un peu trop le nez dans le guidon. Et suite à ce que vous venez de me traverser, mes Capricornes, depuis deux ans, deux ans et demi, Profiter de ces périodes un peu plus douces, un peu plus sympas. Jupiter, la chance, l'ouverture en maison 3, la maison des contacts, de créer des liens, etc. Euh, C'est tout à fait propice hein, avec les beaux jours, là, même s'il pleuviotte un peu de temps en temps. Bon, on ne peut pas tout avoir. Voyons le bon côté. Euh, recréer du lien. Bouger, bouger, bouger. Toutes les planètes en signe d'air, là, nous invitent. À... C'est ça que je voudrais qu'on mette en avant. Parce qu'il y a, avec tes planètes en signe d'air, ensemble, il y a une sorte de... Un air, un vent, un air de liberté, tout simplement, on s'en retrouve ça, grand Dieu, c'est fondamental pour nous, pour nous tous, on est des mammifères humains, qui, enfin, les, voilà, enfin on a besoin de créer du lien humain social, on est fait pour ça, l'enfermement c'est tout ce qui ne nous veut pas du bien, c'est clair, donc on se réouvre, plein en air un air de liberté, c'est dit, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre Je n'ai pas parlé de mes sagittaires, j'assiste sur mes sagittaires, j'adore aussi moi insister là-dessus, euh, parce que, parce que d'ordinaire, mes sagittaires, d'ordinaire, vous avez un avantage sur tous les autres réunis, c'est que vous êtes capable de puiser dans vos ressources, dans vos poches, une force d'optimisme, de positive de chaleur, d'élan vital, qui euh, n'a pas de prix quoi. j'ai l'ascense agitaire je m'appuie euh, dessus autant que faire se peut euh, pour optimiser positiver, voir le bon côté trouver des solutions, euh, voir ce qui fonctionne parce que c'est une clé qui, qui, qui est vraiment ce qu'il y a de mieux enfin, à mon sens, hein, je ne crois pas pour ma paroisse je vois comment ça fonctionne depuis de 30 ans dans des situations diverses et variées et les profils, vous rencontrez deux personnes on va faire simple, vous rencontrez deux personnes il y en a une qui dit, ah, ah, ah moi la vie c'est triste j'ai des ennuis, c'est dur, je n'ai pas le moral, etc il m'arrivait plein de, plein de tracas voilà. et puis vous en rencontrez une une heure après, elle vous dit Moi, la vie est belle super, qu'est-ce qu'on fait demain, ah, tiens, la dernière blague c'est ça, Tiens, t'es au courant de ce truc, il ah, ben, y a ça à faire, au feeling par laquelle on est attiré hein, ben, c'est du bon sens, hein, par la deuxième bien sûr voilà donc, projection des énergies positives en ce moment. C'est vrai que vous n'êtes pas super gâtés, mais Sagittaire, c'est pour ça que j'en parle un peu. parce que Sinon, j'ai des petites marques, Je préfère la remarque aux gentils, mais il y a un truc qui est quand même extrêmement dense au-dessus de votre tête c'est Saturne. Je reviens dessus parce qu'il est lent. Il n'y a que lui, misons sur lui. Saturne, c'est la vision lucide, la vision à long terme, l'organisation, la structure. Essayez d'avoir de, de, une visibilité un peu plus fine, un peu plus précise, moins éthérée, moins idéalisée des situations parce que là il il vous protège vraiment de façon formidable pour faire le vide dans tout ce qui ne marche pas, de manière à vous concentrer sur des objectifs à atteindre, parce que les planètes vont évoluer très vite, ne vous inquiétez pas, il est là en poil de fond, il vous protège, hein, ça évite de partir un peu dans tous les sens, ce qui est l'idée, tout simplement. Donc, tenez le choc D'ici quelques jours, quelques semaines, ça va aller de mieux en mieux, ne vous inquiétez pas. Bon, je crois que j'ai oublié personne. Hein. Toujours Uranus, la créativité, l'originalité, qui est en taureau, 12 degrés, donc il me protège mes taureaux, il me protège euh, mes capricornes, mes vierges, il me protège, mais également s'il est en taureau, mes poissons et mes cancers. Il y a toujours Neptune. Neptune arrive en troisième, il est en troisième des camps du, du, des poissons. Là, les, les poissons dernier décan. pour info, euh, vous allez vous sentir de plus en plus réceptif. Imprégnable sur le plan émotionnel. Et puis enfin, il y a toujours Pluton en Capricorne. Pluton en Capricorne, c'est simple, il est à 26 degrés, et on, on, on se dit à chaque fois, mais il va se partir, hein, tout simplement, on Capricorne, et puis là, il fait une marche rétrograde, et puis il va revenir. Pff, il a fait ses dégâts, maintenant, il n'y a plus qu'à reconstruire avec Pluton, vous savez que j'en ai toujours une approche positive. À partir du moment où la structure sur laquelle il passe, Pluton, c'est solide, ben, ça ne fait qu'une petite période hivernale de remise en question, mais ça ne s'aborde pas ce qui a été construit. À partir en, en revanche où les situations sont bancales, Saturne y réalise une sorte de rôle de transformation euh, qui est comme ça parce que c'est nécessaire. Euh, dernier petit point, dernier petit point, puis je m'arrêterai là-dessus pour cette semaine. Il y a euh, ce que j'appelle les planètes limitrophes. Quand vous avez des planètes, on, on me pose souvent la question est-ce que je suis plutôt bélier, taureau ou taureau gémeaux parce qu'on est entre les deux. Et ben, il faut bien avoir en tête que l'astrologie fonctionne sur un rythme des saisons. Et donc, quand vous avez une planète qui est en bordure de deux signes, elle va toujours prendre la double couleur, hein, une alternance des deux couleurs. Après, il y a peut-être 51% d'un côté, 49% de l'autre, mais dans tous les cas, partez du principe que il n'y a pas de frontière dans l'espace. Donc, cycle des saisons, quand une planète est entre deux signes, que c'est n'importe quelle planète, hein, même un ascendant, on va prendre la double couleur. Ça, j'adore affiner ce genre de choses. Euh, voilà. Hein. Bon, un vent de liberté, c'est ce que je retiens. Allez, dernier truc, j'ai fait pour le magazine S de Sophie Davant, que j'adore, je bosse avec eux depuis la création. Euh, je l'aime, voilà, c'est clair. Et puis, euh, le, le spécial Amour de l'été, le spécial Amour de l'été. Et puis, je suis en train d'en écrire un pour Elle Magazine également, donc il sera prêt, là, je pense, d'ici euh, trois semaines, etc. Je vous ferai un petit coup quand il sera sorti. Et puis, je vais vous faire une vidéo sur les Amours de l'été. Hein voilà, Ça devrait être sympa, ça. Il faut que je la pense, il faut que je la prépare, tout simplement. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos gentils messages, pour tout ce qu'on aime. A bientôt, à la semaine prochaine.